Wesh, euh, votre carré a l'air trop bien. En plus, euh, moi j'aimerais trop rentrer. Je peux rentrer au carré, euh, vite oh, Je suis désolé, ce soir ça va pas être possible. Ce soir, bleu, est... Ouais, Bras ouais, il y bleu, c'est Ouais, casse-toi, connard Brin Ouais, nous a bien cassé les couilles, celui-là. Bon, allez, je bois un petit coup d'eau d'océan. Ils veulent l'océan. Et la fête peut commencer, c'est parti. Yo Raoul Yo ra -oui. Autour. Agité par la tempête L'océan tient toujours tête Et moi j'apprécie son bleu Si profond qu'il qu'un Dieu J'aime dans le bleu océan J'aime dans le bleu océan Ce son est tellement vibrants. Chez moi, je reprends tout même le beffroi. J'aime ton le bleu océan, j'aime ton le bleu océan. Au carré de Poitiers, rien d'autre n'est accepté. J'aime ton le bleu océan, j'aime ton. Je pourrais faire une chanson Mais j'ai pas d'accordéon. Bon bah tant pis la la la,